Je vais poser une petite question personnelle. Dans tes expériences, as-tu déjà avoir eu l'impression de contacter ou connecter une, une conscience qui est peut-être dans le monde invisible, qui n'est pas. Euh... En, y mettant, en y mettant un nom Peu importe, ça peut être ouais. juste un feeling de dire ça, me semble. Euh... Oui, ça peut être un nom, je ne sais pas. Prenez, euh, en y mettant un nom, dire. non. Mais euh, en vivant des moments où est-ce que qu'il fait peur parce que c'est comme si je savais déjà des choses, en plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et aujourd'hui, mais j'accueille encore plus. ça. Mmh. avant, je réprimais parce qu'il y avait encore le petit François qui avait la peur du jugement, la peur ouais. de. Aujourd'hui, j'ai juste envie, gars, sers-toi ouais. de moi, inspire-moi au travail de n'importe quelle personne, fais-moi entendre, fais-moi ressentir, fais-moi, euh, même s'il faut que, tu, que je sois enseigné à coup de contraction, à coup de résistance, c'est OK. Mmh. C'est OK. Je suis prêt à, à, à, à apprendre, peu importe le, le mes, la façon que le message va m'être envoyé.